Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir comment naviguer dans les onglets. Les onglets sont intégrés à gauche de l'ascenseur horizontal, partageant le même espace. Au-delà de 4 ou 5 feuilles, tous les onglets ne peuvent être affichés. A partir de la version 4.4, sortie 1er trimestre 2015, les onglets ont une barre dédiée, pouvant en afficher davantage mais le besoin de naviguer subsiste. Dans les versions précédentes, on peut adapter l'espace dédié aux onglets en amenant le curseur sur la séparation avec l'ascenseur horizontal. Le curseur se transforme, cliquez gauche avec la souris, gardez le clic enfoncé et déplacez vers la gauche ou vers la droite. Cette technique permet d'afficher davantage d'onglets mais l'ascenseur est diminué d'autant Autre technique, les boutons de navigation permettent de faire défiler les onglets affichés aller à la première feuille à la dernière feuille précédente feuille suivante Ce défilement concerne les onglets affichés Notez que pour sélectionner la feuille, il convient toujours de cliquer sur l'onglet. Ensuite, le navigateur, accessible par le menu Affichage, la touche de fonction ou la barre d'outils, ou enfin le volet latéral. Le navigateur permet donc de sélectionner une feuille directement par double-clic. Et pour terminer, le plus rapide est peut-être d'utiliser le menu contextuel. Clique droit sur les boutons de navigation, puis soit de la feuille par un simple clic.